Voulant. Je savais, ils savaient, les couloirs savaient. On pouvait savoir, on aurait dû savoir. Vous auriez pu savoir, tout était publié. Eh oui!